Nous avons donc vu ensemble que le quatrième jour de la création, Dieu positionne la lune pour qu'elle préside à la nuit comme le soleil doit présider au jour. La lune va donc être positionnée le soir au soir du quatrième jour, puisque n'oubliez pas que dans la Bible, le jour commence la veille au soir, et la, Bible, la lune est pleine, elle va donc présider toute la nuit, elle va suivre, décrire en quelque sorte toute la voûte céleste pour se coucher à l'aurore, quand le soleil va lui-même lui se lever pour présider au jour. C'est le concile de Nicée qui, en 325, a fixé l'équinoxe de printemps euh, et c'est l'empereur Constantin qui l'a décidé et la fête de Pâques a été définie en liaison avec cet équinoxe comme un, le dimanche qui suit euh, le quatorzième jour de la lune, etc. Je ne cite pas, toute, euh, je ne veux pas citer toute la citation, puisqu'en fait, si nous regardons la, le calendrier biblique, nous savons très bien que le jour de la Pâques ne tombe pas un dimanche. Il y a déjà une, une, un dérapage qui se fait donc, au Concile de Nicée par rapport aux dates bibliques. Nous avons euh, entendu certains parler de l'année que nous allons vivre de 2014 comme étant une année spécifique par rapport à Israël à cause de ce que l'on appelle les lunes rouges ou les lunes de sang. Ce terme se trouve dans la Bible et nous allons le voir ensemble, mais euh, personnellement je ne peux pas souscrire à ce qui est annoncé par certains chrétiens sionistes, parce que si on regarde de près ce qui est avancé, cela n'est ne, ni cohérent ni correct selon la Bible, selon les Saintes Écritures. Qu'est-ce que c'est que la lune de sang ou la lune rouge ou quelquefois c'est appelé aussi lune rousse En fait, euh, c'est un phénomène qui se produit pendant la phase totale des éclipses de lune en quelque sorte la lune est totalement dans l'ombre mais pourtant on peut encore l'apercevoir et donc elle prend cette couleur rouge ou orangée ce phénomène est dû en fait, aux quelques rayons de lumière en provenance du Soleil qui frôlent la Terre et qui sont rougis et déviés par l'atmosphère terrestre et donc vont éclairer la Lune de cette couleur rouge-brique caractéristique. Et donc, il est annoncé pour le euh, 15 avril 2014, qui est aussi le jour considéré comme le jour euh, de, de la Pâque, c'est-à-dire le jour d'une fête de l'éternel, ou plus exactement d'une commémoration comme une fête, parce qu'en fait, la première fête, c'est la fête des passants le vin, et la, la Pâque, c'est une commémoration que les... Israélites devaient faire célébrer comme une fête à l'éternel. La fête à l'éternel étant la fête des pains sans le vin, ou qu'on appelle aussi les pains azim, qui démarrent le lendemain. Ce 15 avril 2014 il y a quelque chose qui est passé sous silence mais qui pour moi a beaucoup plus de de, de, de sens parce que c'est aussi euh, le mois de l'opposition pour la planète Mars, c'est-à-dire que quand cette planète Mars se lève au moment où le soleil se couche, comme la, comme la lune en quelque sorte, elle se lève en, en, au même moment, elle est observable donc cette planète Mars est observable tout, le long, tout au long de la nuit. Alors, si vous ne savez pas comment la reconnaître, et eh bien ce fameux 14 avril 2014, vous allez la repérer, repérer sans difficulté parce qu'elle va se lever en même temps que la Lune, à l'est-sud-est, ils vont tous les deux, la Lune et Mars vont traverser la voûte céleste ensemble jusqu'à l'aube. Donc vous ne pourrez pas la manquer. Le lundi 14 avril au crépuscule, qui est en fait, selon le calendrier biblique, déjà le 15 avril, donc dans un ciel encore clair, vous ne devriez donc pas avoir de difficultés à repérer cette planète Mars, qui est proche de la Lune. Et ils vont euh, parcourir, toute la route céleste ensemble pendant la nuit, ce qu'on appelle l'opposition de Mars qui se produit à peu près tous les deux ans, pas, pas exactement, mais de façon plus ou moins spectaculaire. Pourquoi euh, j'aborde ce point qui peut paraître complètement extérieur eh bien tout simplement vous savez que Mars dans les temps mythologiques c'était le dieu de la guerre, Mars c'est le dieu de la guerre qui dit dieu de la guerre dit en fait puissance de ténèbres qui se cache derrière la nomination dieu. Et je vous renvoie au, à la guerre des dieux et aux vidéos que j'ai déjà commencé à enregistrer pour vous faire mieux comprendre que derrière, en fait, les astres, il y a aussi des puissances qui régissent, en quelque sorte, qui gouvernent, qui, qui, euh, qui sont au service de Dieu pour que les lois astronomiques, qui sont aussi des lois spirituelles que Dieu a établies dans sa création, bien que ces lois soient respectées. Le soleil, la lune, dans les temps anciens, étaient considérés comme des déités, en termes plus modernes, comme des idoles, et qui dit idole, dit forcément puissance démoniaque. Les éclipses solaires et lunaires sont relativement fréquentes. Les années les plus pauvres en ont 4 et les plus riches en ont 7. Mais qu'indique une éclipse sur le plan spirituel N'oubliez pas que... Le quatrième jour de la création, Dieu a placé les luminaires pour dominer ou pour présider l'un, la nuit, l'autre, le jour. La présidence ou la domination indique l'autorité. Si Dieu a décrété que le soleil devait dominer le jour et la lune de nuit, lorsqu'il y a une éclipse de lune ou de soleil, effectivement Dieu dit quelque chose. Puisque les lois astronomiques ont été euh, données par Dieu, Dieu parle par le moyen de ces lois. Ces lois spirituelles sont établies par Dieu. Les lois astronomiques sont établies par Dieu, bien sûr, il est le Créateur, mais les lois spirituelles afférentes à ces lois astronomiques, je n'ai pas d'autres mots pour le dire, mais il y a des lois astronomiques, et conjointement avec les lois astronomiques que Dieu a établies, il y a des lois spirituelles. Et bien Dieu parle au travers de ces éclipses, la Lune, symboliquement représente l'Église, représente l'Épouse, représente la femme. C'est pour ça qu'Israël était et euh, est, est souvent lié à la Lune et est considéré comme étant la Lune dans l'approche euh, des lunes de sang dont nous avons parlé tout à l'heure. Et le soleil, eh bien, représente euh, représente Dieu, le Maître. C'est pour ça qu'il s'est appelé d'ailleurs le Baal. Le Baal veut dire Maître. Et le jour du Maître, c'est le dimanche, c'est le jour du soleil. Alors le soleil est est, un, est un, aussi un symbole, en quelque sorte, euh, de Dieu. Euh, J'irais dire de Christ, tout simplement, le Seigneur, le Mari, l'Époux. Tous ces symbolismes se retrouvent dans les saintes Écritures, et c'est au travers de ces signes, puisque Dieu a placé les astres pour être pour signes, et eh bien il y a des choses que nous devons entendre de la part de Dieu. Lorsqu'il y a une éclipse totale de lune, je l'ai dit tout à l'heure, elle peut devenir rouge, orangée. En, fait, en effet, l'éclipse se produit lorsque la lune s'aligne dans l'axe de la Terre-Soleil et donc elle se retrouve dans l'ombre de la Terre. Elle n'est plus éclairée par le Soleil, tout simplement, puisque vous souvenez que la lune reflète... Le, la lumière du soleil, elle n'a pas par elle-même, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Donc elle n'a pas par elle-même la capacité de donner de la lumière. Par contre, enfin de rayonner. Par contre, elle reflète la lumière. C'est pour ça qu'encore, on peut dire, là je fais une petite parenthèse, que le soleil et la lune, c'est comme Christ et l'église. Hein. On retrouve cela aussi dans le Cantique des Cantiques. Et c'est pas pour rien que les Israélites. Euh, euh, lise le Quantique des Cantiques lors de. Donc, lors d'une éclipse totale de lune, euh, celle-ci peut devenir rouge-orangée. En effet, l'éclipse se produit lorsque la lune s'aligne dans l'axe Terre-Soleil et se retrouve dans l'ombre de la Terre. Alors, elle n'est plus éclairée que par les rayons du Soleil de grande longueur d'onde, c'est-à-dire qui sont rouges et qui traversent l'atmosphère et sont déviés vers la Lune par les particules de poussière, la pollution, etc. qu'ils contiennent. On peut dire que ce phénomène est observable à peu près deux fois par an à l'œil nu lors d'une nuit de pleine Lune et ne dure que quelques heures. En fonction du nombre de particules dans l'atmosphère, des poussières, la pollution, des nuages, la couleur de la Lune pourra varier de l'oranger clair au rouge sanguin. C'est le même phénomène de longueur d'onde qui explique euh, le coucher du Soleil, par exemple, qui rouge orangé. La, la lumière du Soleil traverse l'atmosphère sur une bien plus grande distance que lorsque celui-ci est aux zénith. Donc La couleur de la Lune, aussi à l'horizon, parce que quelquefois la Lune est rouge à l'horizon, eh dépend de l'atmosphère terrestre de l'endroit où est effectuée cette, notre observation. Le rougissement, c'est à la fois dû à la diffusion euh, sélective, parce que le rouge traverse plus facilement l'atmosphère que le bleu, et puis c'est dû aussi aux particules... Euh, on va dire entre guillemets aérosol dont la présence rougit la lumière en, en l'absorbant en fait les deux phénomènes sont amplifiés par l'épaisseur de la couche atmosphérique qui est traversée par les rayons lunaires et plus elle est elle est plus importante en fait quand la lune est proche de l'horizon alors quand la lune ou le soleil se lève ou se couche, on ne voit d'eux en fait que euh, leurs rayons rouge, et ceci à toutes les latitudes. L'attitude. Le changement, c'est vrai, de couleur devient plus spectaculaire lorsque la pleine lune s'élève rapidement dans le ciel, par exemple euh, lorsqu'on lorsqu est au niveau de l'équateur. Et ça, c'est toute l'année. On a ce, ce changement de, de, de couleur. Et aussi euh, sous des latitudes septentrionales, eh bien on voit ce phénomène à l'équinoxe d'automne et à l'équinoxe de printemps. Alors euh, la Lune peut paraître apparaître rouge ou plutôt cuivrée, beaucoup plus haut dans le ciel, mais à une seule occasion lors des éclipses totales de Lune sinon elle, on l'aperçoit rouge au, au lever ou au coucher mais on ne l'aperçoit pas euh, rouge dans le, le, le zénith ou, euh, lorsque le, la lune est, est en haut et lors des éclipses eh bien à ce moment là le rougissement vient comme nous l'avons déjà dit vient euh, des rayons solaires qui sont rasants ils sont affectés par l'atmosphère la, terrestre, et ils vont donner à la lune éclipsée sa couleur sanguine, ce qu'on appellera facilement une lune de sang, et les occultistes profitent de ces situations-là euh, pour euh, faire un petit peu plus d'ésotérisme. Et donc c'est la couche atmosphérique qui est traversée par ces rayons solaires qui n'éclairent plus la Lune mais qui, qui qui butent en quelque sorte contre la Terre. Et ces rayons vont traverser la couche atmosphérique et, et s'il y a une quantité de poussière qui est importante, eh bien euh, dans l'atmosphère terrestre, bien au moment de ce phénomène, on va voir la Lune de sang. La Bible parle de, des lunes de sang et en général c'est toujours lié, c'est toujours lié à un fait particulier qui est le jour de l'éternel ou la colère de l'éternel.